« Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Ouais, tu vois ma tête, je n'ai pas dormi. »« Tu sais pourquoi Parce que cette nuit a été terriblement violente. Il y a eu de la castagne, encore une fois sponsorisée. »« Et messieurs, dames, qu'est-ce que c'était doux Qu'est-ce que c'était qualitatif ?»« Oh là là, c'était plus doux qu'un oreiller. C'était plus doux que le miel. »« Tu entends ce que, je te, ce que je suis en train de t'expliquer ?»« Oh là là, des coups de poing, du sang partout qui giclait. C'était du grand n'importe quoi ce soir dans la cage. » On a eu le droit à des soumissions. On a eu le droit à des chaos. Oh là là, le combat là. Entre Francis Nganou et Cyril Gan, Pas, pas, pas, pa, C'était un combat de haut niveau. C'était trop technique. J'ai vu trop de détails. Là, je vais passer en mode technique. Mais déjà, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé. Déjà, dans un premier temps, les médias, ils n'ont pas joué le jeu. Tu vois ce que je veux dire Là, il y avait Francis Nganou. Franco-Camerounais. Celui qui a une histoire de malade, le mec il a quitté Yaoundé, il est parti au Maroc, il, a, il, a, il est parti en Espagne, il était dans les refuges, il est arrivé à Paris, il a intégré euh, un club de boxe, ensuite il est parti aux états unis il a fait du MMA, il est devenu champion du monde, personne a osé parler comme il se devait de ce combat. Cyril Gann, il réalise un parcours incroyable en Muay Thai, en kickboxing, en MMA, il était invaincu. Hein? Lui tout seul, il portait la France sur ses épaules. Et tu sais, c'était qui qui, est, qui le soutenait Nino, Gradur, Niska. Sinon, les médias français, ils ne sont pas allés là-bas pour le, pour le soutenir. RMC, ils sont allés là-bas juste parce que, voilà, euh, tu connais, toutes les soirées de MMA, c'est eux qui les gèrent. Et du coup, tous les combattants, eux, ils les interviewent. Tu vois ce que je veux dire Mais sinon, le travail a été fait de manière... Euh, on ne va pas se mentir, le soutien n'était pas là au niveau de Cyril Gan. Francis Nganou, son soutien, il était, il était incommensurable, innombrable. Tout le Cameroun était derrière lui. Là, il y a plein de Français qui n'étaient même pas au courant que Cyril Gann se battait aujourd'hui. Un Français qui défendait les drapeaux de la couleur. Des, de, de, de, de, enfin, des drapeaux, le, le drapeau de la France, il est parti, il est parti se battre jusqu'à Los Angeles. Les Français, ils ne sont pas au courant. Hein Et en plus de ça, vous mettez le point. Sur les entraîneurs, sur tout ce qui se passe autour. Ouais, Francis Ngannou, il veut faire de la boxe. Vous commencez à le critiquer. Pourquoi il veut faire de la boxe Il l'a dit, là. Il y a des tensions entre lui et l'UFC. Apparemment, il y a des choses qu'on ne le laisse pas dire. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer Hein C'est un champion incontestable, Francis Ngannou. On ne va pas se mentir. Là, ce soir, ce qu'il nous a montré, c'est du grand n'importe quoi. Là, là c'est un monstre là, qui était en action. Un démon. Tu vois ce que je veux dire Lui, il t'attrape, c'est terminé. Déjà, s'il si te frappe, tu oublies tout. Voilà. Tu oublies tout. Moi, je pense que lui, là, si tu as une maladie, il te frappe. La maladie, elle s'en va. Mais lui, là, il, est, il a... Mais lui, tu, tu sais de qui je parle Francis Nganou, le Camerounais, là. Le champion de l'UFC incontestable. Hein lui, là, s'il si te frappe, si tu es malade, il te met un coup. La maladie, elle s'en va. Toi aussi, tu t'en vas aussi avec la maladie. Et là, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'il est capable de te ramener au sol et de t'étrangler comme si lui c'était un piton. Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi. Tu vois les serpents, comment ils enroulent ton cou, ils commencent à t'étrangler, tu plus à bouger. Hein? Ajoute des bras au serpent, parce qu'il t'enroule et après il te met des coups de poing. C'est ce que Francis Ngannou, il est capable de faire maintenant. Nous, on pensait que le gars, il savait boxer et que voilà, il boxait comme un malade. Mais là, ce qu'il nous a montré ce soir, c'est absolument terrifiant. Là, c'est du grand n'importe quoi, parce que là, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu un featuring entre le Nigeria et le Cameroun. Là, c'est du grand n'importe quoi. Le Cameroun et le Nigeria se sont associés ce soir. Et ce qu'ils ont créé là, oh là là, ça fait peur. Ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur. Vous avez vu toute cette puissance Le mec, il l'a envoyé au sol. Cyril Gann, il se relève, il le renvoie au sol. Il se relève, il le renvoie au sol. Oh là là Mais on ne va pas se mentir. Hein. Tout ça, hein, tout ce qui s'est passé, personnellement, après, je n'ai pas envie de rentrer dans les choses internes. Voilà, euh, c'est que mon avis. Euh, ça n'engage que moi. Je n'ai pas envie de créer des, des, des, des trucs bizarres ou quoi. Euh, je, dans tous les cas, ça n'engage que moi. Et c'est mon avis personnel. Moi, je pense que le problème de, de, de Cyril Gann ce soir... C'était le coach. On ne va pas se mentir. Parce que là, il y a, y, a, y, a, y a une histoire que, que vous ne savez pas. C'est que le coach de Cyril Gann, c'est l'ancien coach de, de Francis Ngannou. Tu vois ce que je veux dire Et l'ancien coach de Francis Ngannou, il a fait le tour des médias en disant que « ouais si, euh, Francis Ngannou, il n'est pas reconnaissant. Euh, lui, il a sorti de la rue. Euh, et maintenant qu'il est champion, euh, il n'est pas reconnaissant. Je ne sais pas quoi. Il a commencé à sortir des dossiers. » et, et, et et il a commencé à faire du trash talk, tu vois ce que je veux dire À dire que Francis Nganou est, est, est quelqu'un d'irrespectueux, blablabla, bla, à sortir des trucs personnels, tu vois ce que je veux dire Il faisait du trash talk, alors que Similgan et Francis Nganou s'entendent très bien. Tu te rends compte de ce que je suis en train de t'expliquer Donc là, là, le combat, pour le coach, c'était une revanche. Tu vois ce que je veux dire Et pour Francis Nganou, aussi, c'était une revanche sur, sur le coach. Parce que le coach, il parle mal hein, de Francis Nganou. Francis Nganou, il lui a montré. Tu vois ce que je vais dire Et là, on ne va pas se mentir que là, maintenant, je vous parle technique. Moi, je pense hein, sincèrement que Cyril Gann avait toutes les cartes en main pour gagner ce match. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Le mec, euh, au niveau de, de, de, euh, du, du striking, il est largement plus fort que Francis Nganou. Il peut très bien maintenir Francis Ngannou à distance, on a vu qu'il arrive à absorber les coups de Francis Ngannou, il arrive à, à annuler et à annihiler la droite surpuissante de Francis Ngannou. Alors ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que là, là, moi je vous explique, il n'y a personne qui tient synchrone avec Francis Ngannou. Le mec, normalement, il finit tous les combats en 2 minutes 40. C'est ce qu'ils ont dit. Tu vois ce que je veux dire Tu entends ce que je te dis 2 minutes 40, c'est la moyenne. Quand tu rentres dans l'octogone avec lui, tu ne tiens pas plus de 2 minutes 40. C'est ce qu'ils ont dit. Mais là, Francis euh, Gannes, il a tenu pendant 25 minutes. 25 minutes. Donc moi, je pense hein, sincèrement que la stratégie qui a été adoptée par le coach, elle n'était pas bonne. Moi, je pense que Cyril Gann aurait dû miser sur le grappling pendant au moins deux ou trois rounds, histoire de fatiguer Ngannou de manière un petit peu plus... Euh, euh, euh, euh, conséquente. voilà, Il aurait dû travailler une stratégie euh, sur le grappling. Et en plus de ça, si on est au deuxième, troisième round, messieurs, dames, la, la, la, la, la soumission qui tente là, il va la réussir. Mais bien sûr, il l'aurait réussi sa soumission. Puisqu'au deuxième et troisième round, il est moins, il est moins fatigué qu'au qu quatrième et cinquième round. Vous entendez ce que je suis en train de vous expliquer là, messieurs, dames Ben oui. Donc là, on ne va pas se mentir si il l'a dit, il est très déçu euh, par rapport à cette défaite. Euh, mais bon, Francis Nganou, euh, là c'est n'importe quoi. Parce que Kamaru Ousmane, ce qu'il a créé ce soir, fort, fort, fort, fort, fort, il nous a expliqué que là, là, ce qu'il avait, qu avait, qu avait fait avec, euh, avec Francis Nganou, c'était du grand n'importe quoi. Et en plus que Francis Nganou, il apprend vite. Et que là maintenant, c'est devenu un monstre euh, au niveau de la lutte. Il a dit ça dans une interview. Personne ne l'a pris au sérieux. Ce soir, on a vu. On a vu. C'est n'importe quoi. On a eu droit à un match absolument magnifique en termes de technique. Hein? Et en termes de qualité, il y avait tout qui était réuni ce soir. Voilà, donc euh, grosse force à tous les combattants français qui font du MMA. C'est pas terminé. Je pense que si les gars encore toutes ses chances, qu'est-ce que tu fais, toi hein? Lui, le matin, il se réveille, il fait n'importe quoi.